Bon, il y a tellement de choses qui ont été dites que <rire> moi j'ai plein d'idées dans la tête, donc c'est... Alors d'abord Philippe. Bon, Philippe, il a 62 ans, il a un handicap de naissance qui s'est aggravé avec les événements de vie, avec le vieillissement, avec les médicaments, voilà. Et actuellement, il vit, donc il y a un système de garde à domicile, il vit dans un appartement qui lui appartient, il le sait. Voilà, avec euh, des auxiliaires de vie en permanence qui assurent ses, ses soins et sa sécurité. Donc Philippe n'a pas conscience euh, de l'argent qu'il a sur ses comptes, il n'a pas d'accès direct à, à son argent. Il sait, euh, il sait quand même qu'il touche des pensions qui viennent de ses parents, qui ont été prévoyants, il n'en connaît pas le montant, mais... Pour lui, c'est important de savoir qu'il y a eu cette, cette transmission. Voilà. Et alors, du coup, on a instauré quelque chose. Bon, vous savez, c'est des habitudes familiales. Hein. On, a tout, on met toujours des petits rituels comme ça dans la famille. Ça a été instauré par, par notre mère. Et puis nous, on a continué. On est deux tuteurs. Parce qu'il y a aussi mon autre frère. C'est une, une double tutelle. On est frère et sœur tuteurs de, de Philippe. Et donc... Quand on va voir Philippe, ben souvent, euh, on lui donne un billet de 20 euros, comme il dit. Donne, « Donne-moi mes euros ». Voilà, ça, c'est très important. Et Philippe, euh, ben, il aime bien... Euh, voilà, c'est tactile, l'argent. C'est tactile, c'est sensoriel. Il aime bien ouvrir son portefeuille, sortir ses billets, les toucher les compter, les classer, les re-ranger, fermer le portefeuille, et puis on peut recommencer, et, et, et ça, c'est important pour lui, voilà. Et puis, euh, quand on peut le faire euh, avec lui, ben, alors on lui dit « mais qu'est-ce qu'on qu va faire avec ça ?» voilà. Alors là, ben, c'est magique, parce qu'on euh, on ouvre la boîte de, de tous les rêves, hein. et lui, son rêve, ben, je crois que je l'avais déjà dit, c'est d'avoir un camping-car et de voyager, voilà, bon. Alors, euh, il a beaucoup voyagé. Il a beaucoup voyagé avec euh, notre mère, qui était courageuse qui conduisait un camping-car. Et, et puis, alors, je, je pensais à ce qu'a dit M. Lebeau ce matin, parce que j'étais très touchée qu'ils disent qu'on avait supprimé les budgets pour les vacances. Alors, ça, c'est. Les transferts. Les transferts pour les vacances. Voilà, parce que euh, Philippe. Il, Philippe, il... C'est le terme, on a dit un transfert. Les transferts. Ah bon, fort qu'on parle du vocabulaire, peu, hein, sérieusement, quand même. Oui. oui, parce que Philippe, donc, il a le souvenir de, de ses vacances offertes avec ses, ses, ses copains, hein, et voilà. Et, et, et donc, quand, quand on ouvre la, la boîte aux souvenirs, et ben, il raconte euh, Arcachon, Narbonne, les Pyrénées. Et puis, euh, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de plaisir à évoquer tout ça. Et il aimerait bien que ça revienne dans, dans ses projets. Alors, il rêve de l'Espagne, de Barcelone. Alors, on va plus loin. Hein, on va jusqu'en Andalousie. Et puis, on peut même rêver d'aller ailleurs. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important pour lui. Et, et alors, euh, également, cet argent-là, euh, moi j'ai envie de dire, c'est important parce que c'est euh, dans les, les dépenses immédiates. Voilà, il y a une, immédiate, une immédiateté à utiliser cet argent de poche. Moi, ça ne me gêne pas de dire ah, argent de poche. Parce que, euh, par exemple, euh, parce que ce qui est important pour lui, c'est d'être dans l'échange. Alors, il y a les périodes euh, des anniversaires, des, des Noël... Où nous arrivons tous avec nos cadeaux et si lui il n'a pas préparé un cadeau, et ben, il, va vous, il va prendre le cadeau de quelqu'un d'autre et, et nous le donner parce qu'il a besoin de marquer, marquer cet échange. Donc l'argent de ce portefeuille sert à prévoir des cadeaux et puis euh, deux fois par an par exemple il y aura le repas pizza chez lui où là, il invite tous ses auxiliaires, les infirmiers, le kiné, enfin, tous les gens qui le soignent pour un repas collectif. Voilà, et il est content de faire de ça avec eux. Voilà. Alors sur l'argent de poche, moi j'ai mon argent de poche sur moi. J'aime bien sentir mes petites pièces là parce que je, c'est les plaisirs immédiats quoi. C'est le café, la bière, la cigarette, le journal. Le chariot qu'on pousse au... Voilà, donc moi je... Peut-être que je suis restée un peu puérile, mais ça ne me dérange pas de dire l'argent de plus proche. J'avais le droit. <rire> merci, merci de votre permis de boucler un petit peu tout ce qui s'est dit depuis ce matin en, en montrant que justement derrière l'argent, il y avait donc toute cette, euh, tout cet échange, cette oui. transaction qui se faisaient, qui n'étaient pas financière mais qui était aussi de l'ordre de l'intime, de l'ordre de l'affectif. On a envie de faire des cadeaux. On a envie, euh, en allant voir les gemmes euh, le reportage sur les gemmes je me souviens de, quel, de quelqu'un qui nous avait dit « Mais moi, j'ai besoin de pouvoir faire des, des cadeaux, des cadeaux à mes petits-neveux, à, à mes nièces. » Et en fait, ça, en argent, cet argent n'était pas fondamentalement pour lui, immédiatement, pour consommer, mais c'était un outil de, euh, social pour faire plaisir et pour être pleinement dans la vie et partager avec tout le monde. Ben c'est rendre, hein, c'est ce qu'on disait rendre, ce matin. Oui, ouais, tout à fait. Donner, recevoir et rendre. Alors. Donner, recevoir et rendre, Serge, je te rends la parole. Ben merci, euh, vos applaudissements sont un signe de reconnaissance.